you mm -hmm. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce premier séminaire de l'axe numérique, un des cinq axes du Réseau Euh Nous allons donc ouvrir ce premier séminaire par les mots de circonstance et une conférence de notre collègue Frédéric Roupa. Je vais donc son transition, inviter Giovanni Agresti, le coordinateur de Francophonia, à prendre la parole pour les mots de bienvenue. Merci, merci chers collègues, merci cher Alain Kiyindou. Euh, je me félicite de cette journée sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle euh, qui représente un ton fort euh, du réseau francophonéen, donc le réseau de recherche néo-aquitain sur les francophonies, qui a été mis en place euh, il y a bientôt euh, deux ans, oui. deux ans et demi, une phase d'amorçage. Euh, là, en fait, euh, le premier anniversaire de la phase de consolidation. Et en effet, euh, les cinq axes euh, qui représentent l'articulation du, du réseau, donc euh, je rappelle, pour ceux qui connaissent un peu moins le réseau francophonéen, donc axe numérique, axe développement durable, axe des transferts, axe création et culture, axe éducation et plurilinguisme, la région Nouvelle-Aquitaine, que je remercie évidemment à chaque événement, à chaque animation culturelle, du soutien, nous incite à travailler de manière plurie et transdisciplinaire, et qui est moins évident, ce qui est moins évident, de manière interétablissement. Les six universités de la région, Université de Pau et de Pays de la Dour, Université de Bordeaux, Université de Limoges, Université de Poitiers, Université de La Rochelle, Université Bordeaux-Montaigne, chef de file, travaillent ensemble. Hein euh, j'ai perdu, j'ai plus les, les chiffres exacts concernant le nombre de chercheurs, mais je sais que nous avons. Euh, jusqu'à à peu près une quarantaine d'unités de recherche impliquées dans ce, dans ce réseau. La présentation officielle a eu lieu à l'hôtel de région fin juin de cette année, donc nous sommes bien, bien partis, et je me félicite donc du, de, du travail mené de manière si impeccable par Alain Kilindou dans le cadre de l'axe euh, numérique, avec évidemment les autres... Euh, animateurs et référents d'Axe, notamment Cécile Chantraine de, de La Rochelle et Françoise appel de l'Université de Pau. Donc vous avez compris, on, a, on, a, on accepte d'affronter la complexité et le thème d'aujourd'hui est ô combien en phase avec cet esprit francophonéen. Donc les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle questionnent un thème tout à fait de, de, de grande actualité euh, qui partage les avis, euh, Bon, je ne suis pas spécialiste, je suis euh, linguiste, vous savez, personne n'est parfait, donc. Euh, mais néanmoins, euh, je, je trouve aussi que dans le cadre des sciences du langage, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente sous forme de bah, de traducteurs automatiques, de plus en plus performants, euh, de big data qui permettrait, et ça c'est un questionnement euh, et euh, auquel moi-même j'ai un peu participé, euh, qui permettrait de revaloriser... Mais, il y a un point d'interrogation, les langues en voie de disparition, et, euh, et donc les enjeux sont, même dans l'essence du langage, sont, <coughs> sont de taille, mais il ne me reste plus que, euh, pour terminer mon petit, mon court propos, en souhaitant une belle journée de travail, euh, une belle collaboration fructueuse, euh, je pense que nous, sont bien, nous sommes bien servis concernant les rafraîchissements parce que nous aurons besoin de beaucoup d'énergie aujourd'hui pour bien travailler aussi dans une perspective de partenariat je vous invite d'ores et déjà à l'Assemblée Générale du Réseau francophonéen qui aura lieu les 8 et 9 décembre euh, ce sera la grande fête de Francophonie, tous les axes se réunis, une première journée en interne et une journée, le 9 décembre, de restitution publique, où on fera un premier bilan de l'année. Je souhaite donc un excellent travail, et pour ma part, j'espère, je, euh, je veux croire, que cette journée apporte une pierre, une contribution à une réflexion courageuse, pas forcément... Mainstream, je pense d'ailleurs que les universitaires, nous avons le, un peu le devoir d'aller un tout petit peu, voire beaucoup, contre-courant, parce que le courant, il est déjà porté par d'autres. Et euh, surtout, l'intelligence artificielle impose un devoir de vigilance. À chaque innovation de la science et de la technique, souvent, les sciences humaines et sociales sont arrivées après. Et pour faire le bilan des morts et donc j'espère que là, euh, on n'est pas trop en retard, en tout cas sur l'innovation technique qui repose sur un, une question toute euh, complexe et simple à la fois, dans les sciences dures et les techniques, et l'accumulation est beaucoup plus facile que dans les sciences humaines et sociales, où le terrain est beaucoup plus mouvant. Voilà, je m'arrête et euh, je passe la parole à madame la vice-présidente de l'Université de Bordeaux-Montaigne et mes voilà, là, je, je, je remplace dans cette fonction Alain Kidou. je vous souhaite vraiment une belle journée et vous, je vous remercie notamment les collègues qui ont fait un long déplacement, parfois d'au-delà de l'Europe. Merci. Chers et chers collègues, bonjour, merci à toutes et à tous d'être là pour, cette, pour, cette, pour ce séminaire euh, sur l'axe numérique du réseau francophonéa. Euh, C'est un grand plaisir pour moi d'être présente, d'ouvrir à, à l'invitation d'Alain et de Giovanni cette, cette, cette journée. Je suis Nathalie Jaek, je suis euh, professeure de littérature britannique du 19e siècle, euh, à une époque où l'intelligence artificielle euh, commençait déjà à être évoquée euh, par exemple par l'un des grands auteurs de science-fiction, H.G. Wells, euh, qui... Euh, comme un petit peu, on a essayé de le faire avec Sandro Landi dans cette université européenne qui montrait comment euh, la littérature avait des stratégies d'anticipation, euh, roman qui euh, aborde beaucoup de questions dont je vois qu'elles sont devenues euh, abordées par les sciences dures aujourd'hui. Euh, donc voilà, je suis professeur de littérature britannique du 19e siècle et je suis en ce moment la vice-présidente de recherche de l'université Bordeaux-Montaigne. Donc c'est à ce titre qu'il m'est donné le plaisir de vous, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, un petit mot sur le réseau, ce réseau 3R, ce dispositif général des réseaux 3R tel qu'il a été décidé et monté par Gérard Blanchard dans la région Nouvelle-Aquitaine, est à mon sens vraiment un dispositif complètement inédit, parce qu'il nous donne le temps, quatre ans, en plus l'année d'amorçage, de créer des réseaux sur des objets décidés comme étant d'importance stratégique au niveau de la région, et c'est très précieux parce qu'en général le, le temps court euh, nous est à mon avis euh, très dommageable et ici on a avec ces réseaux la possibilité bah, de s'organiser, euh, de, de créer des communautés de travail et c'est euh, extrêmement précieux, je trouve ce dispositif vraiment euh, absolument central. Donc l'Université Montaigne euh, porte, a été désignée, a été choisie pour porter ce réseau et donc je remercie bien sûr Giovanni Agresti qui en est le coordinateur ainsi qu'Omar Fertat et Mariela Caosa qui le seconde dans cette, dans cette animation. Et puis, c'est difficile de ne pas remercier Ougu, qui est là-bas tout au fond, mais qui, comme, comme à son habitude, organise les choses de manière à la fois très impeccable et, et très amicale. Donc, merci beaucoup pour, pour tout ça. Je, je ne pourrais pas rester aujourd'hui parce que, voilà, c'est les... les... Les, tra les travaux de, de vice-président. Il y a d'abord euh, une cérémonie d'hommage pour le 11 novembre, tout à l'heure, et ensuite diverses, diverses choses qui font que je ne pourrais pas rester, mais je vous souhaite un bon, un bon, un bon séminaire. Euh, donc, dans ce cadre, il s'agit de la première rencontre officielle du, du premier séminaire des membres de l'axe francophonie numérique, qui est l'un des cinq axes du réseau. Et euh, donc, merci beaucoup à Alain Kiguindou, comme l'a dit, euh, comme l'a dit Giovanni, à Cécile Chantraine pour l'Université de La Rochelle et Françoise Appel pour l'UBPA. Cette rencontre donc est à l'initiative de cet axe, mais elle favorise, comme le réseau s'en est donné la mission, une sorte de croisement entre les différents axes du réseau. Et ça, je crois que c'est fondamental, et notamment sous cette forme un peu informelle d'atelier, dans laquelle vous allez vous retrouver, là encore, le format très contraint des colloques laisse place à une discussion et ce réseau, je crois, favorise ce type de format alternatif et donne le temps d'échapper à ces formes-là, et c'est là à nouveau très précieux. Je suis comme Giovanni, je ne suis certes pas spécialiste de l'intelligence artificielle, mais bon, pour ces introductions, pour qu'elles ne soient pas strictement protocolaires et universitaires, je me demande toujours à quel angle pour moi cela évoque. Et cette fois-ci, ça a évoqué pour moi, euh, bon, mis à part évidemment le rôle Central, comme l'a dit Giovanni encore, que les sciences humaines et sociales doivent pouvoir jouer sur ces questions d'éthique fortes, ça évoque pour moi euh, l'exemple de la traduction. Euh, C'est un exemple qui m'intéresse parce qu'on est dans un champ où l'intelligence artificielle progresse énormément. Euh, elle rend d'énormes services quasiment immédiats. Euh, vous connaissez peut-être, euh, après euh, les très mauvaises performances du du, du, de, de Google là-dessus, de Google, Trans comment je sais même plus comment il Google Translator, euh, les, les, les, les compétences extrêmes de DeepL, qui euh, obtient des résultats vraiment très excitants, vraiment bluffants, et notamment dans les langues où les bases de données sont très très grandes, comme la mienne, comme l'anglais, où euh, en, en un clic, on arrive à traduire euh, 40 pages de texte. Euh, donc un impact qui peut sembler positif, un impact de... enfin, qui est positif, hein, un impact de service immédiat, disons, qui est évidemment très tentant. Et... Mais qui m'intéresse aussi parce que cette traduction, c'est une activité quand même fondamentalement de, notamment dans le contexte de la francophonie, c'est pour ça aussi que je prends cet exemple. C'est une activité euh, que nous universitaires, peut-être un peu conservateurs, euh, jugeons comme une activité de... <rire> essentiellement quand même de transactions humaines et d'exploration subjective de l'autre langue, de frottement entre deux systèmes qui sont certes linguistiques, et donc très techniques on pourrait dire, mais qui sont sociaux, sociolinguistiques, psychologiques, historiques, et donc une traduction qui a une forme de profondeur essentielle dont l'enjeu même est un peu l'épreuve que l'homme peut faire de la différence par le biais de la langue, et dont on s'aperçoit bien à la traduction qu'elle conserve une forme d'irréductible, donc l'impact de l'intelligence artificielle dans ce domaine est très fort, il n'est pas anodin. Il y a d'abord un premier impact euh, que l'on pourrait appeler de, de remplacement ou un impact de caducité. Euh, et ce topos du remplacement de l'homme par la machine, euh, bah, je, je parlais de Wells tout à l'heure, c'est un, un petit topos fondamental, est-ce que l'intelligence artificielle va rendre l'homme caduque Ça se pose de manière très pratique, euh, la ligne traduction que nous avions sur le budget recherche de l'université de Montaigne. Euh, diminue comme peau de chagrin parce que euh, tous les textes techniques, on les passe sur Dippel. Euh, voilà, donc, euh, donc une sorte d'enjeu de caducité euh, qui est devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lieu commun de la science-fiction. Et de fait, il y a de nombreux stages pour lesquels on n'emploie plus de traducteurs. On passe le texte à la machine et puis on a euh, ça. Et puis, il y a un impact qui me semble un peu plus épistémologique, et c'est pour ça que je trouve très intéressant qu'il y, qu y ait des, bah, des colloques, des séminaires comme les vôtres. Un impact un peu plus épistémologique qui nécessite, du fait de l'intervention de cette, de cette traduction automatique, qui nécessite de penser à nouveau frais la question même de la traduction, et dans le contexte de la, tra de la francophonie, je pense que c'est important, euh, ce qu'elle implique d'un partage d'un environnement langagier, Dire que la traduction est fondamentalement une activité humaine, une activité de contact et d'échange, une prise en main, une prise en langue d'une différence, c'est peut-être, de fait, une position finalement assez conservatrice, comme je le disais, une position d'ultra-ultra-humaniste, ça devient ça, un peu, quand on parle d'intelligence artificielle, ou tout ce qui relève du post-humain, une notion qui a remplacé dans les études littéraires l'idée de science-fiction, on parle désormais de post-humain, euh, donc, une position d'ultra humaniste où tout ce qui serait finalement, euh, tout ce qui relèverait du post-humain serait à bannir. Alors, cette position-là, évidemment, il faut, la, il faut la travailler. Et je pense qu'on est là pour ça. Et c'est pour ça qu'il est, à mon sens, très très important que les sciences humaines et sociales se penchent, de fait, comme vous le faites, sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, les historicisent, très important, et en pensent la complexité. Donc, voir. Euh, on est ici dans le cadre de Francophonéa, voir ce que la situation particulière de la francophonie ou des francophonies ajoute à cette question euh, permettra sans doute de l'étoffer de dimensions géographiques, linguistiques, politiques. Et c'est donc euh, une très belle journée qui s'annonce. Je vous la souhaite euh, très riche, très intéressante. Et puis, euh, bah, je vous, je vous... Et puis voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.